Salut les et bienvenue à ce nouveau hors roleplay numéro 14 septembre 2018. Comment vont vos persos On attaque tout de suite avec les nouvelles de la chaîne. Eh bien En août, j'ai fait toute la vidéo du RPG Day 2018, euh, les 31 questions euh, de, de chaque jour. Ça a été une fois de plus éreintant euh, à tourner en temps et en heure, à sortir en temps et en heure. En tout cas, c'est une expérience super, euh, donc euh, c'était donc cool, si vous n'avez pas encore vu, euh, foncez, foncez à les voir, si vous voulez participer, eh il n'y a pas de règle d'inscription, hein, donc n'hésitez pas, vous prenez les questions et vous répondez à celles que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de toutes les faire, c'est euh, le meilleur moyen de propager la bonne parole du jeu de rôle. La chronique du dragon numéro 18, euh, j'ai terminé de l'écrire, je voudrais y, y faire euh, une petite scène d'introduction ou de conclusion, en tout cas une scène d'illustration en, en rapport avec euh, le sujet de la chronique. Et donc cette scène, elle, est encore en cours d'écriture. Ce qui ne va pas m'empêcher de, de tourner le, le contenu de la chronique, mais, euh, mais elle ne sortira pas tout de suite. Euh, bah, monde, il faut que je finisse de, de, de rédiger le script de cette scène d'illustration, et puis bah, évidemment il faut le temps de la tourner et de la monter. Donc euh, je pense qu'elle ne verra pas le jour tout de suite. Euh, mais ce n'est pas grave, puisqu'il y a tout un tas d'autres vidéos qui arrivent, on en parle dans un instant. Depuis quelques jours, j'ai ouvert une page uTip. Pour ceux qui ne connaissent pas uTip, c'est un peu le même principe que Tipeee. il s'agit de, de dons financiers euh, pour soutenir les, les, créateurs, euh, les créateurs du web. Simplement, uTip propose des manières alternatives euh, à ceux qui veulent nous, nous soutenir pour le financer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement les dons par paiement, mais vous pouvez également donner de, de votre temps processeur en, en, en minant du monéro sur une page dédiée, où, où le revenu du minage que vous faites euh, me sera reversé, ou également simplement en regardant des publicités. Donc, ce qu'on vend, c'est votre temps de cerveau disponible, bien évidemment. Euh, donc, si vous voulez me soutenir financièrement, parce que bah, c'est jamais inutile de pouvoir acheter un, outil, un petit morceau de de matos, j'avais acheter un bouquin de, jeu de rôle pour euh, faire potasser euh, un sujet de chronique. Acheter ce genre de, de grosses, euh, de grosses bêtises, bon bah, ça coûte ça un coup, donc euh, c'est vrai qu'une un, petite participation qui ne vous coûte rien et qui à moi peut m'apporter, euh, bah, ça permet de, de soulager euh, les factures et c'est vrai que bah, c'est toujours agréable de savoir qu'on qu est vu et qu'on est soutenu. Euh, donc voilà, c'est pas souvent que, que, je fais, que je fais du racolage comme ça, mais n'hésitez pas bah, à aller sur ma page YouTube. je vous mets le lien évidemment en description, euh, afin de soutenir la chaîne et le blog financièrement, euh, sans forcément débourser euh, de l'argent de votre poche, ça c'est à vous de voir euh, si vous voulez vendre du temps processeur, du temps de cerveau disponible, ou simplement faire un don financier. Dans tous les cas, merci à tous ceux qui me regardent, qui partagent les vidéos, ou mettent un pouce vers le haut, un petit commentaire, c'est toujours très apprécié, et ça, voilà, YouTube, c'est vraiment le beurre et l'argent du beurre, mais, mais c'est absolument pas obligatoire. Pour la chaîne, les vidéos arrivent incessamment sous peu. J'ai euh, produit quelques Lego puisque c'était été, il y a eu plusieurs Legos à de faire, donc bah, évidemment la plus belle pièce que vous l'avez derrière vous. Je viens de finir le montage de ce Lego de 1990 pièces. Donc ce sera évidemment la plus longue vidéo de Stop Motion Lego qui sera réalisée. Je viens de finir de prendre les photos, je ne les ai même pas encore regardées. J'espère que je les réussis, parce que bah, sinon je ne vous cache pas que je ne recommencerai pas de sitôt. En tout cas, c'est une superbe pièce qu'on m'a offert pour mes 30 ans. Et du coup, bah, merci à tous. Hein, merci à tous ceux qui ont participé à ce cadeau, ils se reconnaîtront. Euh, merci, je vous aime. Euh... Mes vidéos sont disponibles sur Peertube depuis quelques temps, J'applote de temps en temps Peertube, donc c'est le, le réseau social non pas concurrent mais en tout cas alternatif à YouTube euh, qui est euh, sur le principe décentralisé. bon, je vous laisserai quelques liens d'informations dans la description. Euh, mais sachez que voilà, pour ceux pour qui le, le libre et la liberté d'internet et la décentralisation, la dégooglisation. Pour qui tous ces sujets sont importants, eh bien, sachez que certaines de mes vidéos sont déjà disponibles sur Peertube social, Peertube.social, c'est le lieu sur lequel j'ai publié. Donc bah, ceux qui feront les liens euh, auront également mes vidéos disponibles. Euh, et puis bah, je, je, je continue à en uploader une de temps en temps. J'ai pas un, un super débit ici, donc c'est un peu compliqué d'uploader des vidéos encore plus une deuxième fois. Mais, euh, mais bon, c'est en cours, c'est quelque chose qui, qui se fait, donc bah, pour euh, amis du libre, Peertube euh, contiendra.. Euh, d'ici quelques temps, euh, la majeure partie des vidéos de la chaîne Anything Today Après les Legos, les courtes du dragon arrivent. Alors pour ceux qui connaissent ou euh, qui ne suivent pas la chaîne depuis très longtemps, euh, vous avez n'avez probablement jamais entendu parler. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous en avez entendu parler sans jamais les voir. Les courtes du dragon, donc c'est des petites vidéos euh, toujours sur le thème du jeu de rôle, comme les chroniques du dragon, mais sur des sujets plus courts, euh, soit des idées en passant, des petites blagues, des, des, des choses mais qui, qui ne valent pas euh, d'être un, un épisode complet, d'être une chronique complète. Euh, les courtes dragons ont vertu voilà, à durer juste 2-3 minutes probablement, pour la plupart peut-être un peu moins ou un peu plus, mais autour de 2-3 minutes. Euh, et euh, elles, ont, elles ont vertu à pouvoir être tournées en une seule fois, parce qu'il est rare pour moi d'avoir l'occasion euh, de tourner, de disposer de, de place et de temps pour tourner. Donc, le, le, le but des courtes du de dragon, c'est que je puisse en tourner plusieurs à la fois et euh, bah, vous les distiller sur, euh, sur le, le temps qui vient. Les trois premières courtes du dragon sont écrites et les sujets des trois prochaines euh, déjà choisis. Je vais pouvoir tourner ces trois courtes du dragon euh, de façon imminente, euh, peut-être juste tout à l'heure après, après le roleplay, probablement demain ou après-demain. En tout cas, ça va avoir le jour donc sur les semaines qui viennent en alternance avec des Legos. Donc pour ceux qui suivent, d'ici euh, très peu de temps, 6 euh, nouvelles vidéos minimum sur la chaîne euh, et pour se compter celles que vous êtes en train de regarder. Et enfin, dernière nouvelle, euh, je serai comme chaque année à Périgeux euh, 2018. Donc c'est la convention de jeu qui se passe à Périgueux et j'y suis une fois de plus invité par la confrérie des Jeteurs de Dés euh, qui s'occupe principalement du jeu de rôle, mais pas uniquement dans, dans cette convention. Je ferai jouer des parties de pirates de Janod euh, toute la journée du samedi euh, en, en libre-service, entre guillemets. Hein, je ferai des parties euh, aussi courtes que possible, ceux qui me connaissent savent que c'est un peu dur pour moi de faire des parties courtes. Euh, dans le but pourquoi pas d'initier ou en tout cas de faire des parties rapides, donc je serai là, à dispo, dès que j'ai 3-4 joueurs, tac, on attaque, on fait. Un petit pirate. Et le soir, lors du off organisé euh, par euh, par la confrérie des jeux d de d et eh bien, je serai MJ à 1%. Je vais faire jouer le premier scénario que j'avais écrit pour 1% si il y a quelque temps. Euh, ça me changera de mes campagnes hebdomadaires. Donc voilà, Périgeux 2018, ça a lieu les 6 et 7 octobre à Périgueux en Dordogne. Euh, et puis bah, si vous voulez venir faire du jeu, tout types de jeux qui sont présents là-bas. Et si vous, plus précisément, si vous voulez venir faire du jeu de rôle, eh euh, rejoignez-moi, rejoignez également la confrérie des jeteurs de dés à Périgeux, euh, dans la salle de jeu de rôle. Il y a énormément d'autres associations de jeux, bien sûr, qui participent à Périgeux. C'est une convention euh, réunissant tous les clubs de jeu. Euh, moi, personnellement, je suis invité par la confrérie des jeteurs de dés pour faire le MJ. Et le dimanche, je serai probablement sur place, euh, bien que je ne tiendrai probablement pas de c'est tout pour les nouvelles de la chaîne, c'est déjà pas mal, hein c'est l'avantage de faire des roleplays moins souvent, les... les nouvelles sont nombreuses. On passe maintenant à la question, je vais dire la question du mois, la question du hors-roleplay, puisque les roleplay ne sont plus vraiment ce qu'on peut appeler mensuel. Il reste 9 questions, donc je jette un des 10. Je fais 10, évidemment. Alors je fais 1. Alors, Renan Ivernizzi, en 1, qui nous dit « Tu nous parles de jeux de rôle, mais comptes-tu diffuser des parties à la manière d'une émission journalière sur un jeu de rôle euh, ?» salut Renan, je te remercie d'avoir posé ta question, et puis je te remercie de ta patience, puisque, bah je crois qu'elle est là depuis les tout débuts de la chaîne, donc ça doit faire pas loin de 4 ans que tu attends ta réponse <rire> Euh, Salut Ronan. Alors je ne sais pas vraiment ce que tu appelles euh, émission journalière. S'il s'agit de publier une vidéo par jour, et bien euh, hormis le RPG Day, euh, non, je ne le ferai pas. Euh, si tu veux dire diffuser des parties de jeu de rôle, euh, et bien c'est pas en cours, mais j'y ai songé beaucoup et j'y songe encore beaucoup. On, on m'a proposé récemment euh, de peut-être rejoindre une partie de jeu de rôle sur une autre chaîne, donc auquel cas bah, je, je vous en parlerai, je vous filerai le lien, je vous dirai me voir jouer sur youtube si ça devait arriver euh, mais c'est pas non c'est pas au programme de, de faire une partie de jeu de rôle enregistrée j'ai fait des essais d'enregistrement audio c'était pas, pas ultime euh, l'enregistrement vidéo euh, voilà je suis pas encore fixé j'en avais déjà parlé euh, il y a quelques temps c'est euh, voilà c'est pas sûr je ne me ferme pas à l'idée parce que parce que ça peut être cool mais euh, en même temps, voilà, en même temps pas, je ne suis pas certain de la forme hein, que, que ça doit prendre, je ne suis pas certain d'être satisfait euh, lors du montage de, de, de ce que je regarde et de ce que je monte, et donc ça risque d'avoir voilà, du mal à voir le jour. Alors peut-être euh, de, euh, de façon plus, euh, plus en invité, c'est-à-dire à ne pas m'occuper de l'orga ou de la diffusion, mais simplement de venir participer, En tout cas, ce sera avec plaisir. Voilà Renan, j'ai répondu à ta question, enfin j'espère, euh, merci de l'avoir posé. les autres n'hésitez pas à, à poser d'autres questions, euh, j'y répondrai bah, dans les prochains hors oh, roleplay. On passe à la statistique du mois, et cette fois on va faire une statistique du blog pour changer les stats de la, de la chaîne, et on va faire le top 5 des articles euh, lus sur euh, mon blog cdg.anythingtoday.net. Et eh bien en numéro 1, euh, sans, sans grande surprise, nous avons euh, l'article de Ben avec Dis donc Maurice, tu pousses pas le bouchon un peu trop loin. Euh, donc c'est un, un article à ce euh, comme tous les articles de Ben, très intéressant, donc, dans lequel il parle du, des parallèles entre le cinéma de genre, enfin le cinéma d'exploitation plus exactement, et le JDR de série Z. Euh, il fait un petit tour d'horizon sur, euh, sur ce sujet et c'est très sympathique, si vous ne l'avez pas lu, allez-y. Euh, donc ce, cet article a été vu plus de 1100 fois. Les articles numéro 2, 3 et 4 sont les trois articles sur Biostorm, le jeu de rôle du chevalier pingouin. Donc, bah, les articles sont par semaine chevalier pingouin, si vous ne connaissez pas, je mettrai un lien euh, de sa chaîne YouTube euh, en description. Voilà, et donc il lui arrive d'écrire sur le, sur le blog des chroniques du dragon. Et du coup, euh, bah voilà, les, les, trois, les trois articles suivants sont les siens, avec euh, autour de 700 vues euh, par article. Et enfin, le cinquième article le plus lu sur mon blog, c'est euh, mon utilisation de Proxmox, euh, Virtual Environment. Donc c'est l'article que j'ai écrit sur, euh, bah, sur mon utilisation de Proxmox, ma découverte, puis, euh, puis quel usage j'en faisais euh, au moment de cet article. Donc euh, on parle d'informatique, de licence libre, euh, et de virtualisation, euh, voilà. C'était les 5 articles les plus lus euh, du blog, et puis, euh, et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir le blog, il n'est pas, pas énormément lu, mais c'est dommage, il y a plein de contenus sympathiques, euh, et puis bah, n'hésitez pas à me faire vos retours dessus, parce que c'est un endroit privilégié pour pouvoir me dire voilà, le euh, design il est moche, euh, arrête de parler de ça, on s'en fout, euh, ou à l'arrière, c'est, voilà, venir poster sous, sous le billet d'une vidéo pour dire « Ah, cette vidéo, ça a été ma préférée, c'était cool. » Voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours, en tout cas, euh, moi, ça me fait toujours chaud au cœur quand les gens me disent qu'ils m'ont vu, me disent qu'ils m'ont lu. Euh, quand, quand, voilà, quand les gens laissent un commentaire, un retour, c'est toujours très, très appréciable. Euh, donc, bah, merci à tous. Et enfin, on va parler de ma dernière partie, donc bien évidemment je... J'ignore les séances des 5 supplices et euh, de la campagne de personne puisque ce sont des séances quasi hebdomadaires, euh, ça n'a pas grand intérêt de, de raconter à chaque fois que c'est ça ma dernière partie. Donc omettant les campagnes euh, à long cours, et eh bien récemment j'ai fait un dragon de poche. J'avais voulu... Euh... Découvrir un petit peu ce jeu, euh, ça faisait très très longtemps que je n'avais pas fait de donjon et j'avais absolument pas envie de me replonger dans les règles de Donjons et dragons 3.5 ou même les autres versions, même si c'est censé être plus allégé, oui, il faut que je lise Chronique Oublié, oui, il faudrait que j'exporte Pathfinder et oui, évidemment, il faut que je lise Donjon 5 sous toutes ses formes. Euh, mais voilà, je n'avais pas le temps de préparer ça et euh, j'avais des joueurs qui, qui étaient plutôt motivés pour l'aider de faire un donjon, ça faisait bien longtemps et donc euh, c'était l'occasion. Du coup, j'ai emprunté euh, « Dragon de poche euh, » de, de Chibi à, à, à la mi ben, et, euh, et donc je l'ai lu, et puis j'ai préparé euh, un petit scénar à la volée, comme le, le tableau s'est généré. Euh, bah, j'en suis très content. C'est un jeu qui tient ses promesses, c'est-à-dire il bah, n'y a pas grand-chose en volume, et pourtant, de temps, il y a énormément d'idées, d'inspiration, de, de, de, de moyens et d'options pour pouvoir jouer. La création de personnages prend 3 minutes, et je pense pas qu'aucun des joueurs ou des joueuses jamais, euh, ne soit jamais senti lésé par la simplicité de la feuille de personnage, la simplicité du système de jeu. Euh, on a passé un bon moment, on n'a pas fini le scénario que j'avais écrit, donc euh, bah, c'est à charge de revanche, on a prévu de le refaire plus tard, pourquoi pas euh, Mais voilà, moi je suis très content de cette découverte de Dragon de Poche, donc je, je, je m'empresse de, de commander Dragon de Poche 2, ainsi que le petit recueil de scénarios euh, j'ai oublié le nom, euh, parce que, ben bah, voilà, c'est bon, euh, j'ai été, été séduit, euh, c'est un jeu qui tient ses promesses, on arrive à faire des parties euh, aussi fun que du donjon, et on a fait sauter euh, environ 900 pages de, de règles, donc, euh, gagné Voilà euh, Bravo pour Dragon Poche, euh, j'ai hâte de lire le 2, mais j'imagine que ce sera ad minima aussi bien, C'était le 14 14e hors roleplay en euh, septembre 2018. Je vous remercie très fortement de l'avoir suivi et je remercie à nouveau tous ceux qui me regardent et qui me soutiennent d'une façon ou d'une autre. Que ce soit par, euh, par un type, euh, une, une vue de pub sur uTip, euh, c'est 5 centimes de pourboire, mais c'est énorme pour moi, parce qu'il suffit de quelques-uns pour tout de suite que ça fasse quelques euros. Euh, merci à ceux qui mettent des pouces vers le haut, qui commentent les, les vidéos, parce que ça me permet d'avoir le retour le plus clair. Comme d'habitude, n'hésitez pas euh, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout à aller lire le blog des chroniques du dragon puisque bah, je ne suis pas le seul à écrire dessus euh, et il euh, y a plein d'avis très sympas sur le jeu de rôle euh, et sur d'autres sujets à aller lire sur le blog. CDG.anythingtoday.net, on se retrouve là-bas. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne, le montage top motion de Lego qui arrive avec les courses du dragon de façon imminente. La chronique dragon numéro 18 verra probablement le jour fin octobre ou novembre, c est, c est, ça dépend de, de quand est-ce que j'arrive à tourner la scène euh, d'illustration. Mais, mais ça arrive, voilà, elle est, est là-bas à l'horizon, on la voit, et, et elle arrive très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, profitez de la rentrée, et que la force soit avec vous. Ciao les holistes!